Te voilà à nouveau, pieuvre man. Je vais te défoncer. Ah ouais On va essayer. Si t'arrives à arrêter mes super tentacules, quoi super tentacules. Super là prends le décès. Mais qu'est-ce que tu fais Rien. Je trie les jouets de la petite parce qu'il s'étale un peu partout. D'accord. Bon bah je vais faire je vais ça purée du coup. Ça marche L'horrible empereur Karen le démon ne nous arrêtera jamais et ne découvrira jamais notre secret. Fais-moi un câlin. Si elle fait flipper cette vache-là. Joue avec moi. Ça, ça fait pas flipper ça, joue avec moi. On dirait Chucky. Les psychopathes jouent de la musique Non, les petits copains. N'importe quoi, elle a dit de la psychopathe. Viens de... avec, les, avec les, psychopathes. les psychopathes. Ça fait flipper ce truc. Coucou, petit lapin. Petit lapin, on dirait un psychopathe qui poursuit un enfant. Ça me fait peur, on dirait que je suis enfermé dans la forêt nocturne. Ça, ça fait pas peur. <rire> Ça fait N'importe quoi, le cerf joue de la guitare C'est ça qu'on apprend au gamin, il va se balader dans la forêt, il va, dire, il va voir un cerf, il va dire Pourquoi le cerf il joue pas de la guitare Coucou, petit chien Elle vient de traiter mon enfant de chien là C'est le lobby du lait qui paye pour ça Sûrement. De toute façon je sais pas à quoi ça sert de lui offrir des jouets Tout ce qui traîne devant elle, elle le met dans sa bouche Non mais dis toi que de toute façon Elle va finir par tout mettre dans sa bouche Elle teste quoi tout, tout avec Attends, sa non, bouche Attends non non non non J'aime pas du tout cette phrase Surtout quand il s'agit de ma fille Ça veut dire quoi ça Non le seul truc c'est qu'il faut pas lui offrir des jouets qui font du bruit genre pas des cubes en bois qu'elle va frapper contre le sol C'est clair hein. D'ailleurs je vois pas du tout l'utilité dans le développement de l'enfant De taper les cubes comme ça sur le sol ah, Je sais pas mais en tout cas elle est en train de me bousiller notre parquet Ma chérie arrêtes maintenant Arrête, ma tana. Arrête voilà ça ça ressemble à un vrai mouton. Est-ce que t'as entendu celui-là Bah ben oui c'est un mouton qui déraille celui-là. Ah non on dirait un mouton qu'on viole ou qu'on égorge. <rire> Et ça c'est quoi C'est pour euh, lui apprendre à sortir les plats du four Non, c'est une mitaine de dentition. Ah non, non pas du tout, ça c'est une inception en fait, c'est une sorte de manique pour apprendre à la jeune fille à sortir les plats du four pour l'habituer à son futur bureau qui est évidemment euh, la cuisine, hein, là où toutes les femmes devraient euh, se tenir tout le long euh, de leur vie. Ça, c'est quand même le jouet le plus affreux du monde. Mais arrête, c'est ma mère qui l'a fait <rire> C'est vrai <rire> Je ne pas. Regarde. Ça bah oui. a une tête de fantôme. Mais non, mais regarde, il lui restait du tissu et un pompon. Elle a mis des, je sais plus des, des lentilles hein, à l'intérieur. Des lentilles. Mmh. Mais non, mais il me fait flipper, moi. <rire> bah, Brûlons-le. C'est une licorne pour crever les yeux des enfants, ça. Mais non, elle est trop belle cette licorne. Regarde, j'ai le réflexe de fermer l'œil. C'est pas bon signe. ça. Mais regarde, il y a un miroir en dessous qui est déformant. Regarde, c'est horrible. En hein, vrai, il est déformant. Est à dire que l'enfant, la première fois qu'il se voit, il se voit dégueulasse. Mais non, tu m'étonnes qu'on qu ait un manque de confiance là, d'être Non, humain, mais c'est parce que tu peux pas mettre un vrai miroir. Imagine, il le pète. Ah ouais, mais pourquoi il déforme Dis moi Karen, regarde ce que j'ai trouvé. Ce serait pas euh, un dessin de ton enfant, ça Si, c'est moi qui l'ai fait. Bah, dis donc, c'est vraiment dégueulasse. Hein. On comprend même pas ce que c'est. Mais c'est des dessins. C'est ma maman qui en a, qu on a fait un coussin. Des dessins, c'est d'une laideur affligeante. Bon Karel, je viens de finir de lire cette histoire, c'est quand même terrifiant, c'est-à-dire que jusqu'à la fin tu crois que Gaspard le Canard va se faire bouffer par Basile le Crocodile. Sauf que, heureusement, Basile le Crocodile, il vient de se laver les dents à la fin. Mmh, ce qui n'est pas ton cas en fait. Faites-moi la licorne, vas-y va faire des courses. Dépêche-toi là. Ah, j'avais oublié mes clés elles sont juste là. Ouais. Ouais. Peux aller à, là. à tout à l'heure. A tout à l'heure.